Au Mali, la bonne gestion des ressources intégrées en eau demeure un défi majeur pour les autorités et les acteurs du développement. Mmh. Mmh. Mmh. Ah. Ici dans le temps, il y a environ 15 ans, on déposait les ordres ici, mais ça a été interdit par les autorités de la commune. il y a la crue, le fleuve prend de l'espace. Donc ça, c'est la servitude. Ici, c'est la servitude. Malheureusement, on constate qu'il y a eu beaucoup de constructions. Bon, c'est des constructions autorisées, mais dans les conditions normales, ils sont dans la servitude du fleuve. Donc oui. c'est qui n'est pas acceptable à notre point de vue en tant que société civile. Les responsabilités sont partagées. Conscients de ce fait, les partenaires de mise en œuvre du programme Watershed Mali veulent agir à différents niveaux afin de relever les défis auxquels ils font face. Pourquoi on a mis cette session en place euh, On travaille dans un domaine assez complexe, avec beaucoup de changements, avec beaucoup d'acteurs. On essaie de travailler sur la bonne qualité d'eau euh, au Mali. Et il y a tellement de choses qui, euh, qui rendent la bonne qualité d'eau difficile. Il y a les déchets à Bamako qui sortent dans la fleuve, il y a la pollution de, encore du fleuve à travers la, les pesticides utilisés dans l'Office du Niger. Et on a identifié le problème de l'assainissement de Moti. Donc, c'est tellement de, de problèmes difficiles, d'acteurs multiples, qu'on a dit qu'il faut bien réfléchir de temps en temps, deux fois par an, pour... Euh, se rassurer, est-ce qu'on est sur la bonne voie, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que c'est la meilleure chose à faire Pour mieux planifier les activités de l'année 2018, un atelier de travail de cinq jours a été organisé en septembre 2017. Vraiment, au sortir de la salle, que les acteurs impliqués dans ce processus soient édifiés sur comment travailler, où travailler, et... Le vrai problème et euh, la zone est Les attentes sont nombreuses et les résultats pour 2012 se veulent visibles. Et les défis, je les situerai à trois niveaux. D'abord, il faut qu'il euh, y ait une visibilité délivrable. Parce que Watershed au Mali veut soutenir les organisations de la société civile à produire des évidences sur non seulement la qualité de l'eau sur l'accès à l'eau et évidemment sur des, des, des évidences basées donc sur la responsabilité des autorités en matière d'accès à une eau de qualité au niveau de la société moyenne. Donc des travaux ont été entrepris. 2018 devrait donc permettre de mettre en exergue, en lumière, les résultats de ces recherches qui ont été déjà produites au niveau de Un deuxième point de défi serait de pouvoir donc formaliser le groupe de pression que nous sommes en train donc de mettre avec les différents acteurs de la société civile pour créer donc une task force autour de la société civile qui soutienne les initiatives et les objectifs du projet afin de rendre l'accès à l'eau potable, l'eau de qualité, une réalité au niveau de la société civile malienne. Et enfin, comme c'est un projet de plaidoyer, nous attendons donc autour de l'année 2018 que des actions concrètes de prévoyer puissent se mener au niveau de la zone d'intervention.